Alors, moi je me présente, je m'appelle Franck Chabas, je vis à Bruxelles et euh, j'ai rencontré Liguen, ça fait quelques mois, j'ai acheté son livre et quelques temps après j'ai vu qu'elle organisait le, immersion aujourd'hui et donc j'ai simplement eu envie de venir euh, ici découvrir hein, de plus près son travail. Liguen, c'est quelqu'un de profondément Aimant, il travaille avec du cœur et, et beaucoup de ses coachings ont des résultats. Moi, je recommande Ligen à 100%. Euh, Moi-même, j'ai pris son programme de coach en mission, le programme de, son premier programme. Euh, Ligen est quelqu'un de très gentil, forcément, très pédagogue. Et, et, et j'aime bien, forcément. Et, et j'apprécie plus son travail. Voilà.